Bonjour, moi c'est Marion, j'ai rejoint les équipes de CELSI il y a trois mois maintenant au poste de Talent Acquisition. Ma mission principale est d'accompagner sa croissance. J'ai pour rôle d'identifier, euh, d'attirer et d'intégrer les nouveaux talents. J'ai aussi euh, comme, comme mission tout le recrutement opérationnel, euh, la formation, l'onboarding, euh, les réflexions sur la gestion des carrières. Enfin, euh, j'ai un rôle de conseil auprès euh, des managers euh, en interne et des candidats. J'ai décidé d'intégrer celle-ci pour les, la formidable énergie qui s'est justement dégagée pendant nos échanges, aussi pour le challenge, et puis pour l'ADN et la culture d'entreprise, les valeurs humanistes qui sont extrêmement fortes, et puis aussi parce que je suis très fière de travailler pour un super CRM made in France.